Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour notre guidance de la semaine prochaine, donc du 26 euh, avril au 2 mai. Donc on va voir les tendances énergétiques pour vous aider à surfer sur les énergies de la semaine prochaine. Il s'agit bien évidemment d'une guidance générale, je vous invite si vous avez besoin d'une guidance personnalisée à en faire la demande à travers le lien qui sera présent dans la description de la vidéo. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aurélia Requebus, je suis thérapeute holistique et je vous accompagne à reprendre les rênes de votre vie, à découvrir quelles sont les causes profondes qui vous bloquent, qui vous empêchent d'être réellement vous-même. Ça peut être des TCA, ça peut être des difficultés par rapport à une image corporelle, ça peut être des traumatismes dans le passé, ça peut être les trois à la fois, très souvent... Euh... Eh bien, je vous accompagne à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, parce qu'il y a encore des choses qui se cachent derrière tout ça. Euh, donc si ça vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir plus sur le sujet ou sur les sujets, vous retrouvez des playlists qui sont consacrées sur ma chaîne YouTube. Euh, D'ailleurs, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour que vous puissiez recevoir les notifications dès qu'une prochaine vidéo sortira. Maintenant que les présentations sont faites, on va donc tirer les cartes. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie euh, d'utiliser de, deux autres tarots, enfin deux autres oracles euh, en lien avec, euh, pas le côté professionnel, mais plus la mission. Qu'est-ce qu'on nous invite à faire la semaine prochaine Je vais voir ce qu'il ce qu en sort tout simplement, on va voir ce que ça donne, ce qu'on veut bien nous dire. Alors... Du coup, s'il vous plaît, mes qu'est-ce qu'on peut euh, nous dire aux personnes qui regardent sa vidéo pour la semaine prochaine, pour les tendances énergétiques, donc du 26 avril, au 2 mai. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la semaine prochaine Ok, alors celle-ci en dernier. Et j'ai un œuf de pentacle, on va se mettre ici, un œuf de pentacle, un chevalier de pentacle et un œuf de coupe. Alors, 9 de Pentacles, Chevalier de Pentacles, on est encore dans quelque chose de concret, hein, dans quelque chose de, de matériel. Euh, ce sont de très belles cartes. Et en dos de deck, on a le 2 le de bâton. Donc, euh, les énergies de bâton, des énergies d'action, on nous invite à agir. Euh, c'est vraiment ce qui ressortait les dernières semaines, hein, beaucoup de cartes d'action et de choses concrètes. Euh, donc là, le 2 de bâton, c'est l'idée aussi d'avancer, forcément, mais euh, euh, de partenariat. Alors là, ce qui m'attire l'œil, là, c'est cette notion de planète, peut-être qu'il est temps aussi, euh, encore une fois, d'être en partenariat avec notre planète. Je, voilà, ce qui me vient là, c'est ça. Euh, alors, on va voir ce que le reste du tirage euh, veut nous dire. Donc, on va venir préciser les cartes. Alors, sur le 9 de Pentacle, verdict sur le chevalier Pentacle. de la clairvoyance et sur l'œuvre de coupe alors contrat famille ok et en dos de deck j'ai la sexualité euh, donc peut-être plus de reconnexion au chakra sacré aux émotions à la créativité à l'intuition à la sexualité aussi bien évidemment euh, bon, J'ai déjà des trucs qui se dessinent, mais j'ai envie de finir le tirage euh, avant de vous faire euh, la description. Alors, sur l'œuvre de Pentacle et le verdict. C'est celle-ci, du coup. Alors, un as de bâton sur Chevalier Pentacle et clairvoyance. coupe sur neuf de coupe contrat et famille la papesse Et en dos de deck, on a le valet de Denier. donc encore des deniers, Denier pentacle, c'est pareil. Le valet de Denier, c'est un nouveau projet, ça peut symboliser aussi la, la timidité, le manque de confiance en soi, parce qu'on démarre quelque chose de nouveau, néanmoins, c'est une carte qui est positive, puisqu'on est dans cette idée de nouveauté, de nouveau projet qui est en train de se créer dans, dans la matière, c'est quelque chose de concret, donc en lien peut-être avec cette notion de partenariat ici, et avec ce que j'ai ressenti par rapport à cette planète, peut-être qu'il euh, y a enfin de belles choses, euh, un nouveau projet, une, une nou un nouveau partenariat avec la Terre, mais qui, qui, qui, ça y est, est enfin ancré dans la matière. Est-ce que c'est en lien avec cette idée de nouvelle Terre ou pas On va voir. Euh, ok, alors du coup pour euh, notre euh, tirage Donc on commence avec ce 9 de Pentacle Le 9 de Pentacle c'est une carte très positive C'est dans le sens de, de très, vraiment de très belles cartes hein. Donc une très belle semaine la semaine prochaine Donc le 9 de Pentacle c'est euh, le travail, c'est l'argent, les rentrées d'argent C'est la réussite professionnelle, une bonne santé Donc quelque chose qui est euh, extrêmement positif En plus on a ici la carte du verdict Donc même si effectivement vous vous souvenez les énergies d'avant c'était, il euh, y avait euh, des personnes qui commençaient un peu à voir le bout du tunnel, il y avait encore des efforts à faire, euh, là on arrive peut-être justement sur cette notion de verdict, ça y est on est euh, dans la réussite professionnelle on a une bonne santé, ça y est, les choses arrivent enfin, il y a cette notion de verdict ici euh, on arrive encore une fois au bout et en plus on a ici cet as de bâton, donc euh, en lien avec la passion la création, l'action et l'as de bâton, bah, c'est l'amour euh, l'amour de, pur de base j'ai envie de dire, ça représente aussi la sexualité euh, c'est euh, écouter son instinct et agir, c'est vraiment des énergies d'action et de création, donc il y a ce côté j'écoute mon chakra sacré, encore une fois ici euh, j'écoute ma passion, mon feu intérieur, j'écoute euh, mon amour, j'écoute mon instinct, j'écoute euh, ma créativité, ma sexualité qui me donne cette force pour pouvoir agir dans la matière, donc en, pour être dans euh, cette réussite professionnelle, mais aussi dans cette bonne santé. Peut-être que justement, les personnes qui avaient euh, des difficultés au niveau de la santé, bah ça y est, les gens se reconnectent à leur intuition intérieure, à leur sexualité, à leur pouvoir intérieur, et du coup, on arrive sur une notion de verdict. Euh, donc, Vu les cartes d'après, c'est un verdict qui, pour moi, est positif, encore une fois, c'est associé au 9 de Pentacle. Ensuite, on continue ici avec un chevalier de Pentacle. Ici, le chevalier de Pentacle, c'est euh, le lien par rapport à soi-même. C'est des liens d'amitié, de fraternité. Donc, ça peut représenter euh, un ou plusieurs amis, ou en tout cas, une personne, une personne sincère et on nous parle ici de clairvoyance et un 2 de, -de coupe. et le 2 de, -de coupe, c'est euh, la carte du couple euh, c'est un couple qui est destiné à se retrouver, c'est une union ou un couple existant, alors quand on dit couple destiné à se retrouver et qu'en plus derrière on a le contrat qui est en plus associé à la famille je pense tout de suite au contrat d'âme forcément euh, en plus on a ici la papesse, donc la papesse la sagesse, la guérison, l'illumination euh, c'est vraiment notre espace intérieur, c'est euh, l'intuition il y a aussi une forme de révolution Révélation, hein, que on va lire le livre, notre livre intérieur et, et que les choses vont se révéler à nous. Donc peut-être que la semaine prochaine, il y a des couples qui s'unissent, il y a des couples qui se retrouvent, qui sont destinés euh, parce que euh, vous avez euh, vu des choses, vous êtes clairvoyant sur cette situation, sur cette notion de couple, hein, peut-être aussi pour ça qu'il y a ces, cette notion de sexualité aussi qui revient. Euh, peut-être que euh, vous euh, prenez conscience, en étant connecté à ces intuitions, que finalement un ami est peut-être plus que ça, c'est peut-être finalement un, un, un, une personne pour qui euh, vous êtes destinée après dans cette notion de couple on sait qu'on a toujours tendance à le, le représenter d'un point de vue sentimental et amoureux mais tout simplement de se dire qu'effectivement cette personne qui est sincère c'est pas forcément un ami hein, ça peut aussi être si un frère un soeur, une soeur etc mais cette personne qui est profondément sincère vous avez l'intuition profonde que vous êtes fait pour rester ensemble Ensemble amis, ensemble frères et sœurs, mais qui a un réel lien qui vous unit, hein un fameux contrat d'âme. Encore une fois, une âme-sœur, ce n'est pas forcément dans le cadre d'un couple et de la sexualité. Euh, on peut avoir une âme-sœur dans sa famille ou euh, un ami, etc. Mais là, on vous dit ici qu'il euh, voilà, y a peut-être plus de clairvoyance à ce sujet, plus d'intuition. Vous savez que vous êtes fait pour vivre un bout de votre vie ensemble, en tout cas pour vous faire évoluer. Il y a un contrat qui est entre vous aussi peut-être du coup cette notion de verdict, hein, que ça y est, ce contrat se met en marche. Hein, D'où C'est cette notion de partenariat avec quelqu'un, dans cette idée de contrat aussi peut-être, et avec une énergie quand même d'action. On est quand même sur le début de quelque chose, parce qu'on a ici un as de bâton, et on a ici un valet de denier, donc sur quelque chose de nouveau. Néanmoins, ça se met en place. J'ai envie de dire, il serait temps. Alors, le 9 de coupe, le 9 de coupe, c'est une super carte, ça symbolise le cadeau, l'espoir, le souhait exaucé. Euh, donc encore une fois, je reviens sur mon histoire de contrat et de famille, voilà, contrat d'âme, euh, ça peut être donc quelqu'un de votre famille, ou c'est un homme, une femme avec qui vous allez fonder une famille, mais il y a une notion de contrat, de partenariat, encore une fois, et en lien avec cette papesse, c'est la sagesse, la révélation, c'est vraiment l'illumination euh, en fait. Donc, euh, peut-être que, euh, bah tiens, l'illumination, ah mais oui, en fait, c'est peut-être lui, c'est peut-être elle, et en plus, on vous dit que c'est vraiment un cadeau, que c'est un espoir, c'est un souhait qui est exaucé, donc un tirage j'ai envie de dire vraiment super génial euh, pour les personnes qui nous regardent et qui connaissent le parcours de flamme jumelles ou qui ont une âme sœur, etc euh, si vous le regardez et que ça résonne en vous, euh, c'est ce tirage est peut-être pour vous, hein, c'est peut-être pour vous que je l'ai tiré en tout cas, il euh, n'y a aucune carte qui est euh, qu'on pourrait appeler euh, négative. Elles sont toutes positives, elles s'enchaînent toutes bien. Euh, donc, euh, donc voilà, après, dans cette notion de partenariat avec la Terre, euh, je, je vous l'avais dit hein, dans les semaines précédentes, il y avait cette notion d'urgence par rapport euh, aux contrats, qu'il était grand temps que les contrats s'honorent en fait, parce que c'est ce qui va permettre ces réunifications de personnes qui ont du coup des contrats qui sont mandatés. Euh, c'est ce qui va permettre aussi cette, cette création d'une nouvelle Terre, hein, de faire quelque chose de concret dans la matière. Donc là, ça y est, on est arrive sur la fin, il y a de belles choses qui arrivent, les gens prennent conscience en fait maintenant, avant il pouvait y avoir des blocages, maintenant il y a beaucoup de blocages qui ont été épurés, hein, on nous bombarde d'énergie, euh, et du coup il y a peut-être beaucoup plus de prise de conscience en lien avec cette papesse et cette clairvoyance ici, peut-être plus de prise de conscience sur ces euh, unions et sur le caractère sacré des unions et qu'elles doivent être honorées, donc euh, peut-être moins d'ego et de mental qui court circuit. Euh, alors, est-ce que... Euh, Est-ce que le message de l'âme, le message de l'âme, pour la semaine prochaine Quel est le conseil pour la semaine prochaine Le message de l'âme. Alors, on vous dit d'ouvrir les yeux. Donc, euh, en plus, voilà, on a cet œil, on a voilà, le, le triangle, etc. Ça fait quand même assez penser au troisième œil avec cette notion de clairvoyance. Que voilà, peut-être que vous êtes clairvoyant maintenant, vous ouvrez les yeux, vous comprenez enfin euh, que cette personne, effectivement, elle est importante et qu'elle doit faire partie de votre vie, peu importe son statut, entre guillemets. Euh, voilà, là, on vous dit, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Donc, très belle carte aussi. Alors, ça, je vous glisse ici. Euh, alors en dos de deck, je vous la montre quand même, il y a l'idée de se séparer, peut-être qu'effectivement pour honorer ses contrats peut-être qu'il faut se séparer d'une personne ou alors encore une fois se séparer d'une situation ou se séparer d'une émotion dans l'esprit aussi de lâcher prise, c'est-à-dire peut-être aussi se séparer finalement pour ouvrir les yeux, hein, on vous dit de sortir des pensées qui vous enferment, d'en ouvrir les yeux, donc peut-être qu'on vous dit qu'il est temps de se séparer justement de ce mental qui a pris trop l'emprise et qui vous a trop éloigné finalement de euh, vous-même. Alors, au niveau énergétique, hein, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la semaine prochaine Alors, oh, oh. voilà. celle-ci, je vais Est-ce qu'il y en a une troisième Qu'est-ce qu'on peut dire sur la semaine prochaine au niveau énergétique Alors. Bon. Alors, déjà, en dos de deck, j'ai chakra coronal, donc la connexion, l'ouverture au spirituel. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici Ok, ok. Ok. Alors, bon donc nous avons lien toxique il me semble que c'était la semaine dernière ou celle d'avant on a blocage karmique, donc il y a encore soit toujours pareil, hein, soit on vous invite à vous pencher euh, sur le karmique et sur les liens toxiques, hein, les liens de dépendance à, à couper, euh, il y a encore des choses euh, qui ont besoin d'être coupées justement pour être peut-être dans cette illumination, dans cette clairvoyance ou encore une fois ça va se faire pour, spontanément, euh, et c'est parce que justement vous êtes en train de couper ça, qu'il y a tout ça qui se met en place, et les deux autres cartes donc en dos de deck on a chakra couronne et en plus on a la le chakra du 3 qui ressort donc je viens de vous en parler hein, je vais pas vous refaire le truc mais voilà que la voyance intuition on est dedans et en plus la carte de la protection donc euh, là euh, c'est que des belles cartes alors euh, du coup est ce que est ce que vous nous apportez un message sur la mission est ce qu'on a une mission en particulier à faire la semaine prochaine alors j'ai une carte qui est sortie <rire> Ok. Je vais m'arrêter là-dessus. C'est la carte du succès et de l'abondance. Alors peut-être qu'il n'y a rien de spécial euh, à faire. On nous parle de saison prochaine, donc euh, on arrive bientôt évidemment au, en, en été. Mais au-delà de ça, on nous parle, voilà, est-ce qu'il y a une mission, quelque chose de particulier à faire Peut-être qu'on est déjà dans le succès, dans l'abondance. En tout cas, on a besoin de la voir et de se connecter à elle. Euh, C'est tout aussi positif de tout ça. Euh, C'est peut-être justement aussi ça, hein, cette mise en place qui va nous amener vers le succès et l'abondance hein. Alors vous que je vais la mettre pour que vous puissiez la voir ici. Alors, en dos de deck, je vous la montre quand même, euh, même si ici, la question était assez précise, burn-out. Alors, peut-être que justement, pour certaines personnes, attention euh, au côté professionnel, qui justement, peut-être qu'il y a des liens toxiques aussi avec votre travail. Hein, C'est peut-être ça, hein, cette notion aussi en dos hein, de deck, pour ici aussi, de se séparer. Euh, ne quittez pas votre travail sans y réfléchir, bien sûr, mais euh, peut-être que pour certaines personnes, c'était euh, ce travail qui prenait beaucoup, beaucoup de place hein, dans cet esprit de lien toxique, et que là, on vous invite à vous détacher à hein, vous séparer, encore une fois c'est pas quitter son travail mais peut-être juste à prendre du recul à lâcher prise parce qu'attention au burn-out qui pourrait vous empêcher de vous connecter au succès à l'abondance et à faire tout ce qu'on vient de voir ici donc peut-être qu'en trame de fond hein, les dos de deck c'est ça aussi, peut-être qu'en trame de fond il euh, y a pour certaines personnes encore une fois, hein, c'est général ici euh, une notion de, encore une fois cette idée de, de choses concrètes euh, en lien avec le professionnel, le travail peut-être que ça prend trop le pas sur votre vie et qu'il est temps de se détacher pour pouvoir créer un nouveau monde justement, ne plus être focalisé que sur le travail, mais aussi sur toutes les autres belles choses euh, que la vie peut vous apporter. Alors ça, je vais mettre ça ici. Toc, les dos de je vais les mettre là. Et est-ce que les artisans en de lumière ont un conseil à vous apporter pour, pour la semaine de la Conseil supplémentaire ou une mission, qu'est-ce qu'on peut faire pour Oui. de lumière. <rire> ok. Oui, ça. Bon, alors, j'ai demandé pour les personnes qui étaient des artisans de lumière s'ils avaient une mission à faire en particulier. Euh, alors, on nous parle d'initiation, de rite de passage, que vous allez dans un endroit sacré. Donc peut-être cette notion, encore une fois, de nouvelle terre. En plus, en dos de deck, on a la, les murs et on en parle de créer le paradis sur terre. Il est proche, c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Euh, donc là, on nous confirme que c'est ça et peut-être que pour certains ou certaines, il y a des personnes qui vont tester des choses nouvelles, qui vont s'initier euh, à des choses qu'elles n'avaient peut-être pas l'habitude et c'est ce qui va les emmener dans un endroit sacré au-delà d'un endroit physique, c'est encore une fois l'endroit le plus sacré qui est, c'est à l'intérieur de soi. Et en plus, donc, au moment où je demande est-ce qu'on peut faire quelque chose, de, quelque chose de particulier, il y a cette carte qui sort, vous le faites déjà. Donc voilà, arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Donc là, en gros, on m'invite à arrêter cette guidance pour dire que on est déjà finalement presque en fait dans ce succès, cette abondance, qu'il y a encore des choses hein, qui vont se libérer et tout, mais euh, les choses se mettent en place si presque il n'y a rien de particulier à faire à part juste se laisser un peu guider, euh, faire attention à cette notion voilà, de, de Borna, de se séparer peut-être d'un travail, de, de couper des liens, peut-être aussi dans cet esprit de blocage karmique et de toxique de se séparer de ça. Mais en tout cas, l'année prochaine, l'année prochaine, la semaine prochaine, les énergies seront là pour nous permettre d'ouvrir les yeux, Hein, de se connecter à cette papesse qui est quand même un arcade majeur sur lequel on finit en plus. Donc, euh, que euh, voilà justement, les choses se mettent en place. Euh, doucement, je ne sais pas, mais en tout cas sûrement, on est protégé en plus là-bas. Donc, les choses se mettent en place et euh, on est encore une fois sur cette notion de verdict. Ça y est, est le verdict, c'est l'amour, c'est la passion. On y va, on avance, on est sur une énergie d'as de bâton. C'est quelque chose de, de, de créateur de nouveau. Euh, donc, euh, voilà, une semaine, j'ai envie de dire, très positive fait du bien. Euh, J'en ai terminé pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. J'espère que la vidéo vous aura plu, que la guidance vous aura euh, parlé. Euh, vous pouvez me faire votre retour en commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, surtout, ça m'aide aussi à ce que la vidéo soit de plus en plus vue euh, autour d'elle sur YouTube. Euh, donc, ça me permet de soutenir mon travail. Donc, merci pour ça. Je vous dis à la semaine euh, prochaine pour... Euh, il y aura la guidance euh, de la pleine lune en scorpion et puis la guidance pour euh, la semaine d'après. Voilà. Merci beaucoup et très belle semaine à vous à bientôt